t'es juste à ta place. C'est pas juste un reconditionnement. Tu t'aperçois que le pouvoir est à l'intérieur. Tu t'aperçois que la liberté est à l'intérieur. Tu t'aperçois que peu importe ce qui se passe concrètement, ça ne définit pas ton état d'être. Ça ne définit pas. L'extérieur n'est pas l'origine. Voilà, c'est ça. Tu viens, nous, tu viens nous challenger sur la soumission et nous dire que l'extérieur n'est pas l'origine de nos problèmes. L'extérieur n'a rien à voir avec ce que l'on est à l'intérieur. T as une verticalité qui est posée. Mais si je viens titiller un peu là où ça fait mal chez toi, euh, même malgré cet enfermement apparent, coronavirus, confinement, etc., tu peux faire quelque chose. Pourquoi Parce que tu as la croyance qu'il ne faut rester que vertical et pas horizontal, c'est-à-dire que tu dois rester dans, ta, dans, dans ton centre mais pas faire en sorte que ce, soit, que ce centre rayonne pour les autres tu peux démarrer quelque chose dit autrement, tu peux très bien démarrer quelque chose l'extérieur ne définit pas ce que tu peux faire ou pas pas avec les moyens techniques qu'on a en tout, en tout cas C'est toi qui gères, et quand je dis toi, je parle aussi au groupe, c'est toi qui gères l'ouverture et la fermeture. Est toi qui gères, est-ce que je fais une action et comment je la fais mmh. ouais.